C'est parti, on va démarrer, si vous le voulez bien, il est 9h. Donc, euh, bienvenue à tous, bienvenue euh, donc, euh, à ce premier forum ABM. Je suis Laurent Olivier, euh, un des directeurs euh, associés de l'agence Arécis. Et donc, euh, Aréci, euh, donc euh, une agence, une agence donc euh, ça doit être euh, un ensemble d'expertises et ça doit agréger des expertises bien au-delà de de, de l'agence, hein, et donc c'est pour ça qu'on est tout un ensemble de partenaires à cette réunie ce matin autour de ce forum APM, à Récif, faisant partie du groupe EPOCA, étant l'activité dédiée au B2B au sein de l'agence EPOCA, et donc tous ensemble, c'est plus de 200 collaborateurs à votre service, avec une activité spécifiquement dans le B2B, avec Abem Orchestra qui est Hervé avec nous, Getfonti Hervé aussi avec nous, Benoît Nomination et Yann de Visionary Marketing. Tous les experts sont là et vous en verrez d'autres pendant ce webinaire. Ils sont ici en photo avec aussi Mathieu, Matteo et Steven de RSI. Donc, bienvenue à tous. L'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir échanger aussi en direct, donc poser vos questions dans le chat et puis on a créé un hashtag pour Twitter et si vous voulez donner, amplifier cet événement. Alors première question, pourquoi on parle beaucoup d'ABM aujourd'hui hein Pourquoi aujourd'hui c'est une stratégie que beaucoup souhaitent en place Parce que longtemps on a parlé de l'inbound marketing comme la seule et unique tactique en digital qui permet d'attirer de, de, de, naturellement des contacts mais on se rend compte des, des limites de cette stratégie qui n'est pas valable dans tous les cas. Donc, vous connaissez Niborne hein, avec son fameux entonnoir où on va d'abord euh, attirer les visiteurs par une production de contenu très orientée SEO et à faire mesure de chaque étape, on va filtrer pour uniquement euh, recenser les entreprises cibles. Alors, dans le marketing, on est vraiment dans la stratégie inversée où on va d'abord travailler à identifier les cibles l'on veut viser, les recenser, les entreprises, les contacts et à faire mesure engager euh, une campagne et une relation avec eux, euh, relation qu'on va essayer d'élargir, de détirer pour se dire que d'un contact, on va y se passer d'une un, équipe à l'autre, d'un service à l'autre pour développer le business au sein de ce compte. Si on prend quelques images, hein, euh, la hotbone un peu. Euh, publicitaire à l'ancienne, c'est un peu le gros chalut qui va lancer euh, le grand filet pour racler un peu tout ce qui se passe. LinkedIn est déjà une stratégie beaucoup plus smart où on va être, euh, grâce notamment au SEO, attirer des populations euh, qui recherchent des sujets. Mais on attire quand même beaucoup de petits poissons, notamment parce qu'en France, on a un tissu économique composé de beaucoup de petites entreprises. Euh, L'ABM, clairement, c'est la pêche au gros pour aller chercher euh, les gros poissons avec un fort potentiel et c'est ce qu'on va voir ensemble euh, ce matin. Et, et donc, avec au défi qu'il faut relever lorsqu'on veut mettre en place une stratégie ABM, hein, c'est pas simple compliqué éventuellement, mais en tout cas ça demande de l'expertise et on va ce matin répondre ensemble à ces défis pour pouvoir vous aider à, à mettre en place cette stratégie. Et donc pour commencer, le premier défi, défi c'est de bien choisir les comptes et donc c'est Hervé Paolini, à qui je passe la parole, qui va vous donner les solutions pour répondre à ce premier défi. À toi, Hervé. Oui merci Laurent, bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux, je vois qu'on est Près de 70 sur la plateforme, ça tient pour l'instant, c'est parfait. Euh, donc, euh, effectivement, mon nom est Hervé Paolini, euh, je dirige ABM Orchestra depuis 2016 maintenant. On est une structure conseil totalement dédiée à l'ABM et on aide en fait des grands comptes comme AWS, Biomérieux, Samsung Electronics ou d'autres dans, dans différents secteurs d'activité à déployer leur programme ABM. Au sein de leurs équipes grands comptes. Donc euh, effectivement, ce défi, de, ce premier défi qui se pose quand on se lance dans l'ABM, bien choisir ses comptes. On me pose souvent la question de euh, combien faut-il inclure de comptes dans, le, dans notre programme ABM. Est-ce qu'il faut en inclure euh, deux, ou, deux, ou, deux ou trois? Ou, il y a des, certaines entreprises, les grands comptes notamment, euh, ont déjà des listes de, de clients et de comptes prioritaires. Donc c'est plus facile pour eux, ils vont partir directement de ces comptes prioritaires pour lancer leur programme ABM. D'autres entreprises ne, sont, ne se sont pas encore posé la question de prioriser leurs leur cibles et là il faut les accompagner. Donc quand on se lance effectivement dans ce, ce choix des comptes, invariablement, on retrouve les mêmes travers. Euh, certaines fois, euh, bah, c'est le management qui veut choisir ses comptes euh, en, en amont, euh, sans embarquer les commerciaux très tôt dans le process, et donc ça c'est un, un sujet qu'on va voir. Euh, ça peut être aussi les commerciaux qui vont euh, décider... Euh, pour euh, le compte du marketing, en disant, voilà, notre liste de comptes, elle est là, euh, on ne peut pas y toucher, et ils essayent euh, par là même d'inclure le plus de comptes possible dans le programme, en se disant, plus il y en a, euh, mieux c'est. Euh, a contrario, euh, j'ai rencontré aussi des exemples d'entreprises, je pense notamment à, à Biomérieux, il y, a un, il y a quatre ans, quand ils ont démarré dans le process, ils m'avaient contacté, ils voulaient lancer un programme ABM sur un compte, sur Nestlé dans le monde entier, donc un seul compte. Donc j'ai réussi à les convaincre que bah, le, le, le programme aurait été un peu réduit, pas significatif et difficile à scaler, donc, euh, donc on est parti en fait sur 12 comptes. Euh, L'autre travers, c'est que euh, si on n'informe pas suffisamment les commerciaux en amont, si on leur explique pas suffisamment les choses et les implications dans leur métier de tous les jours, ils sont inquiets. Euh, ils peuvent aussi se démotiver, donc là il y a un, il y a un vrai sujet d'embarquement de, euh, des, des, commerciaux, des commerciaux très tôt. Donc avant de, de se poser la question de savoir quels comptes on, on, on englobe dans le programme, bien, il faut savoir quels objectifs on poursuit. Est-ce qu'on veut gagner des dream accounts, les, les, ces grands comptes qu'on rêve d'avoir euh, et dans ce cas-là, on les connaît a priori, donc euh, il ne faut pas en mettre trop dans, le, dans la barque. Euh, Est-ce qu'on veut euh, partir de, de ces meilleurs comptes, ces, ces comptes stratégiques pour aller chercher des look-alikes C'est euh, ce que fait AWS, euh, partir de la Société Générale et puis aller chercher derrière euh, BNP, Crédit Agricole ou, ou d'autres banques. Euh, Est-ce qu'on veut gagner un, un nouveau marché euh, forme a fait appel à nous il y, a, il y a deux ans pour accélérer leur lancement en Allemagne, donc on les a aidés à, à prioriser les choses. Hein. L'Allemagne c'était pour eux un greenfield, un, un terrain vierge, euh, donc plutôt que de partir dans tous les sens parce que leurs ressources étaient limitées, on, a, euh, on les a aidés à concevoir une liste très restreinte de comptes mais très pertinent pour démarrer. Et où est-ce qu'on veut faire du deepening Est-ce qu'on veut, par exemple, sur ses, euh, son top 10, ses 10 meilleurs clients, est-ce qu'on veut euh, faire passer le business de 10 à 100 ou de 10 à 50 euh, Auquel cas, euh, bah, il faut euh, se poser euh, tous ensemble et définir ce qu'on veut. Il faut aussi définir... Quel type d'ABM on veut développer Parce que euh, l'ABM, c'est un vocable qui recouvre des notions très différentes d'une entreprise à une autre. Il y a l'ABM stratégique sur quelques comptes. C'est plutôt ce pourquoi nous, on, on est appelé dans les grandes entreprises, euh, les aider vraiment à lancer le programme sur très peu de comptes. Euh, une fois que le, ce, ce tier One est, est bien activé en, en format ABM, ben on scale et on va sur euh, une, une vingtaine, une cinquantaine de comptes, donc euh, des comptes qui ressemblent à ceux du tier One, mais qui ne sont pas forcément euh, toujours listés en priorité euh, chez les commerciaux grands comptes. Et puis enfin, il y a le, le tier 3. Donc euh, une fois que tout est en place, bah, on peut utiliser les outils de programmatique dont on va vous parler un peu plus loin pour euh, déclencher de l'ABM euh, sur quelques dizaines, quelques centaines de comptes parfois. Euh, voilà. Donc il faut savoir ce qu'on veut euh, et ce qu'on veut lancer comme type d'ABM. On parle des solutions, alors oui donc les solutions, euh, bah, déjà on réunit, on a l'habitude de réunir en atelier pendant une demi-journée euh, les commerciaux, les avant ventes les après ventes les chefs de produits, le marketing opérationnel, pour définir l'ideal customer profile, réfléchir autour euh, des listes de clients, euh, faire choisir les, les commerciaux, euh, c'est difficile, euh, définir les, les interlocuteurs aussi à toutes les étapes du cycle de vente, pour briefer ensuite les entreprises de data, euh, mettre en évidence les pain points, les cauchemars qui réveillent la nuit euh, nos prospects pour euh, briefer aussi sur des contenus à produire qui vont déclencher euh, nos audiences. La solution aussi euh, qu'on apprend, c'est euh, euh, faire en sorte de, de rassurer les clients qui euh, veulent inclure dans leur programme toujours un maximum de comptes. Donc il faut les convaincre qu'ils ont plus intérêt à approfondir quelques comptes plutôt qu'à se disperser et convaincre aussi le marketing euh, qui n'a pas forcément euh, l'habitude de euh, cibler des, des tout petits segments et à travailler euh, sur euh, la base de comptes. Euh, donc c'est un changement de, de paradigme et beaucoup d'éducation à faire. Il faut accepter de démarrer petit. Ce qu'on préconise généralement, c'est de lancer un pilote euh, sur 12 mois qui va permettre euh, bah, de d'apprendre à marcher et, euh, et de lancer euh, le programme. Il faut être prêt aussi, et ça c'est important, à adapter les P plans des, des commerciaux parce que euh, les règles de commissionnement ne euh, sont pas forcément adaptées à l'ABM. Et euh, ça sert à rien de, de lancer tout le programme, d'investir en, en marketing, euh, des énormes budgets, si les commerciaux sont pas motivés derrière pour aller euh, chercher les grands comptes et les développer, ceux qu'on a choisis. Voilà très brièvement euh, euh, cette première partie de, de choix des comptes. Merci euh, Hervé et pour euh, ce premier défi. On va parler euh, maintenant euh, data et ciblage avec euh, euh, Benoît Marcelin qui va répondre au défi d'améliorer la couverture des comptes ciblés. À toi Benoît. Merci Laurent. Euh, donc effectivement, Première étape franchie, on a une liste de comptes. Euh, nos dernières nouvelles, quand on prospecte, on parle rarement à M. BNP ou à, à M. Société Générale. Et donc, il faut identifier les bonnes personnes à l'intérieur de ces structures. Donc, le défi numéro 2, améliorer la couverture des comptes cibles. Donc, euh, en deux mots, pourquoi on intervient sur ce sujet Parce que nomination, notre métier, nous, c'est produire de l'information et euh, de la donnée, notamment sur les décideurs. Et donc, souvent, ce qu'on observe, quand on a des clients ou des prospects qui nous, euh, qui nous sollicitent à ce moment-là de, de leur projet ABM, euh, c'est quatre choses. Le premier, c'est que souvent, les comptes sont très mal connus. Euh, très concrètement, les commerciaux, le marketing, euh, se sont mis d'accord sur des listes de comptes, mais sans forcément euh, rentrer dans une, un niveau de, de précision opérationnelle. Euh, J'ai euh, le nom d'AXA, mais est-ce qu'on parle d'AXA France, du groupe AXA, d'AXA IARD, etc. Ensuite, le deuxième défi, c'est toujours le même, c'est le manque de contact dans les CRM. En moyenne, on observe euh, qu'il y a entre 4 et 5 contacts euh, renseignés dans les CRM. Et non seulement il y a, donc, il y a peu de contacts, mais en plus, c'est souvent des contacts qui ne sont pas décisionnaires. Euh, très concrètement, une fois de plus, hein, les, les commerciaux ont plus l'habitude de parler à des opérationnels euh, qu'à des véritables décideurs. Or, la stratégie de l'ABM, c'est bien d'engager des comptes à potentiel et pour ça, il faut évidemment parler plutôt à des décideurs donc tout en haut de la chaîne hiérarchique et puis dernier point euh, c'est qui euh, souvent euh, un angle mort on va dire dans les stratégies euh, data c'est qui s'occupe de la mise à jour Très, une fois de plus euh, qu'est ce qui fait que pendant toute la durée de mon, de mon programme abm j'aurai des, des comptes euh, des contacts à jour donc ça c'est ce qu'on observe maintenant parlons tout petit peu des solutions donc on, a, on en a parlé avec Hervé, vous avez travaillé votre liste de comptes, super. Le truc, c'est que malheureusement, ça ne suffit pas. Euh, on reprend l'exemple, hein. ça y est, le marketing a « dealé » avec la DG, a « dealé » avec le commerce, et vous avez validé que le groupe Bouygues devient un compte prioritaire à activer dans votre programme ABM. Et vous avez le sentiment que le job est fait. Euh, sauf que si on regarde dans le détail, le, le groupe Bouygues, euh, c'est une myriade d'entités, une myriade de structures, et euh, c'est assez peu évident de pouvoir adresser ce compte d'une manière, on va dire, homogène. Euh, typiquement, est-ce que vous pensez sincèrement que vous pouvez apporter le même contenu, avoir le même niveau de discours euh, au directeur marketing de, du site Au Féminin, filiale de TF1, lui-même filiale du, du groupe Bouygues, et puis euh, on reprend euh, le DAF de Bouygues Construction Évidemment, non. Donc, premier sujet, c'est continuer à travailler votre liste de comptes pour passer d'une liste business, je veux travailler le groupe Bouygues, à une liste beaucoup plus opérationnelle où vous, vous creusez et vous identifiez réellement les structures que vous voulez adresser. Deuxième point, identifier les contacts manquants. Euh, à qui vous voulez parler La question peut paraître un tout petit peu théorique, mais en pratique, euh, la notion de cercle de décision est une notion qui est rarement bien formalisée. Très concrètement, une fois de plus, euh, quelles sont les fonctions dans l'entreprise qui sont amenées à intervenir dans le circuit de décision Est-ce que vous voulez parler au DAF Ou est-ce que, de manière un peu plus précise, vous voulez parler au directeur de l'audit Deux fonctions différentes, deux personnes différentes dans l'organigramme, deux objectifs différents, deux enjeux différents, donc deux manières de les adresser différemment. Deuxième question, quel est le niveau de responsabilité euh, Généralement, quand on parle au directeur commercial ou au DG qui met en place un programme d'ABM, tout le monde nous dit, nous ce qu'on veut c'est parler, euh, parler à Dieu, on veut parler aux membres du CODIR, on veut parler au C-Level. Quand on discute un tout petit peu plus bas, on nous dit, bon, on va peut-être parler au directeur. Et puis, quand on s'adresse aux commerciaux, aux opérationnels, ils nous disent, bah, nous, en fait, euh, les directeurs, on ne sait pas trop quoi leur dire, on ne sait pas trop comment les adresser. Nous, on parle plutôt à des responsables opérationnels. Donc, pour définir votre cercle de décision, vous avez vraiment besoin d'aligner tout le monde et vous dire quelles sont les fonctions avec qui vous intéressent dans l'entreprise et quel est le bon niveau hiérarchique pour que votre discours soit audible en fonction de ce que vous vendez, en fonction de la solution que vous apportez euh, il faut se faire une raison. Non, vous n'allez pas intéresser le directeur général de la BNP si votre solution n'est pas une solution stratégique pour son groupe. Et donc, une fois que vous avez cartographié de manière précise euh, votre liste de comptes et que vous avez déterminé votre cercle de décision, bah, maintenant, y a un truc, il suffit de lancer une opération de qualification pour aller mettre des noms et reconstituer euh, votre power map. Point 3, la mise à jour. Euh, alors, d'habitude, je, je le fais plutôt en mode quiz, mais là, on va le faire en mode pack quiz. Le taux de mobilité en France des cadres est un, est un sujet qu'on qu occulte souvent quand on parle d'ABM. Aujourd'hui, et depuis quelques années, le taux de mobilité, c'est 22 moitié en interne, moitié en externe. Donc, très concrètement, une fois de plus, une personne sur cinq dans votre programme ABM va changer de job dans l'année. Autrement dit, si vous avez ciblé une liste de 2000 personnes clés que vous voulez actionner, eh bien, dans les 12 prochains mois, il y en a à peu près 440 qui vont changer de job. Soit mou, euh, bouger à l'intérieur de la structure, pour la moitié d'entre eux, soit aller dans une autre entreprise. Évidemment, si vous ne faites rien, euh, bah, ça veut dire que vous allez parler aux mauvaises personnes et que vous allez surtout ne pas parler aux nouvelles personnes qui arrivent en poste et qui, elles, vont euh, être porteurs euh, de business et être porteurs de sens pour votre programme ABM. Donc, tout l'enjeu, de notre point de vue, c'est d'utiliser cette dynamique euh, comme trigger pour déclencher véritablement des actions précises dans votre programme d'ABM. Euh, par exemple, il y a un nouveau décideur, un nouveau DAF qui arrive chez Bouygues Télécom. Quels sont les scénarios que vous voulez mettre en place Est-ce que, parce que vous avez bien cartographié vos comptes, vous savez que cette personne vient d'un compte qui, pour le coup, travaille avec un de vos concurrents Donc, quel est votre scénario défensif Ou à l'inverse, bah, ce nouveau DAF chez Bouygues Télécom, il vient d'un de vos clients. Euh, excellente nouvelle, vous avez un nouveau champion dans la place. Donc, quel est votre scénario de conquête que vous allez activer pour vous appuyer sur ce nouvel asset En bref, euh, euh, le défi de la couverture de compte, c'est un défi vraiment très opérationnel d'investissement dans la data. Merci euh, Benoît, euh, bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre là, en cours de route. On est quasiment 100, connectés tous ensemble et ça a l'air de tenir pour ce premier forum ABM. Vous recevrez bien sûr les slides après pour pouvoir prolonger les échanges et les réflexions sur ce sujet. On a vu donc première étape, premier défi, l'identification des comptes. Défi numéro 2, qui est la data au sens large autour de ces comptes. Et on va parler du défi numéro 3, qui est de rentrer en contact avec ces contacts, avec ces cibles, avec des contenus intéressants. Et engageant. Donc, euh, je passe la parole à Mathieu Fischer, puis après Yann Gouvernet, qui vont vous présenter euh, leurs approches euh, spécifiques sur ce sujet contenu et engagement. À ah, Mathieu. Merci Laurent. Donc, bonjour à tous. Donc, euh, si effectivement on reprend notre, notre roadmap, ça y est, on a défini des comptes, ça y est, on a glané, glané des contacts intéressants, glané la data. Et maintenant, donc, il s'agit effectivement euh, de de pouvoir engager ces cibles. Donc pour ça, on a, on a un carburant. Ce carburant, ça s'appelle du, du contenu. Et, euh, et, et tout le défi maintenant va consister à, alors non seulement euh, surmonter effectivement les challenges de la production de contenu en général, et euh, je pense qu'on les connaît tous. Euh, le contenu, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources. Le contenu, ça doit également s'échelonner dans... Donc c'est la raison pour laquelle, effectivement, on, on va devoir d'abord tout simplement répondre à ces, à, ces, à ces problématiques un peu générales. Hein. Qu'est-ce que je raconte de façon à accompagner un professionnel, à l'éclairer dans son quotidien, dans ses, dans ses décisions stratégiques Donc comment je, comment je fais en sorte de ne pas trop raconter mes produits, mais de plutôt répondre à ces enjeux, à ces problématiques, à le cultiver au sens professionnel du terme Donc ne pas, ne pas produire des contenus trop product centriques et puis tenir dans la distance, tout simplement euh, on, quand on engage, quand on se lance dans des stratégies de contenu, euh, bah, c'est petit à petit, le plus souvent, euh, en dehors de quelques quick wins, qu'on qu va resserrer les, de plus en plus intéressés, de plus en plus chaudement la, la rencontrer. Donc, ça, ce sont les défis rencontrés. Mais ils sont pas forcément propres à la BM, mais à cela vont s'ajouter des défis très particuliers, propres eux à la BM, qui sont là effectivement ensuite. La, la capacité à personnaliser ses contenus, c'est-à-dire qu'effectivement, on a des contenus, jusqu'où va-t-on être en mesure de pouvoir les adapter, les personnaliser, les scaler pour telle ou telle cible, personne, entreprise, groupe de target, euh, de façon à ce que ça soit le plus engageant possible. Et donc, tout va être affaire d'équilibre en fait, euh, évidemment, de, de ressources, entre euh, bah, la capacité à, à pouvoir produire et à pouvoir adresser pas mal de personnes, et en même temps, euh, la capacité à, leur, à parler à chacune de ce qui la concerne elle, et de l'adresser quasi, quasi personnellement. Donc, ce que, pour, présenter la, pour présenter différentes tactiques de façon assez simple et assez pragmatique, en fait, je, je suis reparti hein, de, de la pyramide que, que vous avez vue tout à l'heure, en montrant pour, les, pour trois étages, qui sont à peu près les mêmes, euh, trois, trois, trois familles de use cases qui correspondent justement à ces, à, ces, à ces problématiques de contenu. Donc si je pars, si je pars cette fois-ci de l'étage du bas, lorsqu'effectivement je m'adresse à une cible, à un ABM, on va dire one to uh, many, c'est-à-dire je m'adresse à un secteur en particulier, là, là la problématique va être de créer un contenu sectorisé mais un contenu qui va effectivement concerner à peu près tous les, tous les acteurs ou tout un groupe d'acteurs d'un secteur particulier. Donc là, je vais être dans la problématique de contenu adressé à ce qu'on appelle une verticale. Et, ça, et pour ça, je vous montrerai des, ce que j'ai appelé les, les « use case 1 ». Ensuite, si on monte dans la pyramide euh, et, qu on, on, et que cette fois-ci, on s'adresse uniquement à une entreprise de façon beaucoup plus ciblée, « use case 2 », on verra que la problématique est, est, est sensiblement différente. On va beaucoup plus loin, bien évidemment, dans la personnalisation, jusqu'au top. Euh, qui est un cas de figure un petit peu particulier, euh, qu'on aime bien chez Arécy parce qu'il est, euh, il est, il est assez subtil dans l'approche commerciale, qui est qu'effectivement, on, on, on, on, on, évidemment, on est toujours sur une cible très resserrée d'une cible, d'une entreprise, voire même parfois d'une ou deux personnes, mais cette fois-ci, en fait, on va même associer la cible à la production de contenu, on est dans un, dans un contexte de coproduction qui permet du reste, généralement, d'entrer de, en contact avec ces cibles sous un angle absolument pas commercial, et ça c'est très intéressant, et c'est un petit peu, on va dire, le, le top en termes, de, en termes de, de stratégie contenu ABM. Je vais donc... Euh, non, excusez-moi, avant le premier exemple, un petit truc que je voulais quand même partager avec vous. Euh, et parce que ça c'est une question euh, qu'on se pose toujours lorsqu'on crée du contenu pour de l'ABM, moi le conseil que, que j'ai à partager c'est effectivement de ce que j'appelle soigner la porte d'entrée, parce que la personnalisation du contenu on peut la faire à différents niveaux et ça va demander plus ou moins d'efforts, et effectivement plus on va sur mon slide de la gauche vers la droite, plus on personnalise le support, mais aussi plus on consomme de la ressource, plus on consomme effectivement de l'effort, et donc ça ce qui veut dire qu'on sera en mesure de toucher, de, de déclencher, moins de campagne et de, éventuellement d'adresser moins de cibles donc la première étape c'est très bête c'est vraiment le premier touch point le premier point de contact avec vos cibles euh, si vous adressez une verticale si vous adressez une cible particulière ça va être une bannière web ça va être un post sponsorisé c est, c est, cette première émission du signal on peut imaginer dans certaines stratégies et on le fait souvent ne personnaliser uniquement que ce, ce premier, que ce premier signal. Et ensuite, renvoyer effectivement vers un contenu qui lui est beaucoup plus générique et qui va, à, qui va être cross-secteur et s'adresser à plusieurs, à plusieurs verticales par exemple. Mais ce n'est pas grave, on a adressé des avocats en leur disant « on a un contenu pour vous les avocats », on a adressé des experts comptables en leur disant « on a un contenu pour vous experts comptables », mais derrière la solution qui est derrière finalement adresse ces différents corps de métier et c'était juste la porte d'entrée qu'il s'agissait effectivement de personnaliser. Ensuite, on peut aller de plus en plus loin dans la personnalisation, on pourra effectivement « looker » notre support avec un avocat pour l'un sur la couverture, avec un expert comptable pour l'autre, on pourra à l'étape d'après avoir un contenu à l'intérieur de ce support générique mais se dire qu'on fait des éclairages, des focus sur tel ou tel qu'on qu montre des business case qui dans un cas sont un témoignage d'avocat dans l'autre cas un témoignage d'expert comptable et puis évidemment étape ultime c'est d'avoir un contenu qui est propre à chaque verticale mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est évidemment qu'à gauche, je me suis contenté de personnaliser une petite vignette, une petite bannière, et à droite, j'ai quand même créé deux fois plus d'e-books e ou de livres blancs, ou peu importe, de podcasts, on peut tout imaginer, alors qu'au départ, je n'en avais qu'un. Donc l'effort, si vous voulez, il est graduel, et ce, ce, qui est, ce qui est très, très important, ce qui est clé dans les stratégies de contenu dédiées à l'ABM, c'est effectivement bah, de, bien, de bien mettre le curseur au bon endroit, de façon à avoir un contenu suffisamment personnalisé, mais quelque part pas trop, en tout cas pour ne pas consommer trop de ressources et justement se limiter uniquement à, à, à quelques supports et bien tenir dans le temps. Évidemment, un petit conseil pour la route, évitez d'être déceptif, on ne peut pas, euh, on peut pas euh, intercepter une cible avec une promesse hyper personnalisée pour derrière lui donner de l'eau tiède et quelque chose que, qui pourrait s'adresser à n'importe quelle entreprise en France ou ailleurs. Donc évitez évidemment d'avoir un trop grand décalage euh, entre votre promesse de personnalisation et la réalité de votre contenu. Et donc, il y, a tout un, il y a toute une subtilité d'équilibrage. Je vais revenir à mes use case, passer ce petit conseil. Je vais commencer effectivement par le bas de la pyramide, c'est-à-dire les, euh, les stratégies qui s'adressent, où on voit qu'on scale un contenu, un message vis-à-vis euh, -vis de vertical. Donc là, c'était une campagne qu'on avait faite pour Alcatel Lucent. Euh, c'était pour une application de messagerie professionnelle qui s'appelle Rainbow. Elle date déjà d'il y, y a deux ans, si je ne me trompe pas. Et en fait, on, la, la, le parti pris a été de communiquer à différentes verticales. Donc là, je vous ai mis l'exemple des, des postes sponsorisés qu'on avait diffusés sur LinkedIn à l'attention des professionnels de la santé. Mais vous verrez dans un slide qu'on a aussi adressé d'autres secteurs comme l'éducation, la restauration, l'administration, etc. etc. Et, juste, et le parti pris a été de faire quelque chose qui est finalement visuellement pas du tout, entre guillemets, créatif, hein. c est, c est, on est vraiment dans de l'information plus que de la communication, il y a, il y a une phrase, c'est tout, alors on la reconnaît mais d'une vignette à l'autre, mais c'est tout, et en fait, tout l'effort a été porté sur l'interpellation d'un professionnel en réponse à ses probl aux problématiques qui lui sont propres, à lui, dans son corps de métier. Donc là, par exemple... Un professionnel de la santé, donc un directeur d'hôpital, etc., etc., un médecin et autres, on, on voit bien qu'on parle, on, on la promesse, il s'agit de parcours de soins, il s'agit d'efficacité du personnel médical, il s'agit de collaboration entre les équipes, il s'agit de réactivité pour les services des urgences. On parle vraiment, c'est très fin, dans le, dans le découpage concret appliqué à une verticale euh, dans cette campagne. Vous avez sous les yeux l'exemple santé, mais ce que je veux vous montrer là, c'est que cet exemple-là, ensuite, a été décliné, au gré de toutes les verticales qu'il s'agissait d'adresser. Donc vous retrouvez vos vignettes santé, mais vous avez en dessous des vignettes éducation qui parlent effectivement de collaboration étudiants-professeurs, d'échange de données académiques, etc. Vous avez une verticale hôtellerie, où là on va plutôt parler euh, bah de, de tout ce qui est service à la clientèle, etc. etc. Donc ce qu'on voit bien là, c'est que le système se scale, entre guillemets, à l'infini, c'est-à-dire que de façon assez facile, assez agile, on va derrière euh, pouvoir adresser des verticales de façon très fine, et, et, et, et finalement ce qui est intéressant, si je renoue avec euh, le petit conseil que je vous donnais avant, c'est que toutes ces vignettes, finalement, renvoyaient vers un contenu qui était relativement, re relativement proche. C'est la, la porte d'entrée d'un hôtelier, la porte d'entrée euh, d'un professionnel de la santé, la porte d'entrée euh, d'un recteur de l'académie, peu importe, finalement, étaient très différente, mais derrière vers un vers un asset qui lui était globalement le même. Autre exemple, très proche, et je vais passer vite dessus, c'est ce qu'on ce qu avait fait pour 3M, c'est le même principe. Alors là, on, est sur un, on a un discours très, très produit, euh, c'était leur souhait, hein. il s'agissait de vendre des équipements de protection, euh, de protection auditive à des professionnels. On est cette fois-ci sur Facebook, parce qu'on est sur une cible beaucoup plus petite, on est plutôt sur une cible, effectivement, de TPE, PME, dans les secteurs de la construction, etc. On était aussi sur une cible particulière, chose assez exceptionnelle chez nous, puisqu'on s'adressait à des chasseurs et à des tireurs, puisqu'il s'agit de protection auditive, et vous voyez que ces mêmes messages se disent déclinent de la même façon à l'infini et derrière font converger vers une présentation du produit qui en revanche est la même pour tous. Donc l'industrialisation là est quelque chose d'assez intéressant en termes de capacité à adresser différentes cibles. Si je monte un étage dans ma pyramide maintenant je vais être sur le use case numéro 2 et là on va être sur l'exemple train expo. Alors ce que je vous montre là c'est quelque chose qui est sur le point d'être déployé donc je n'aurai pas, pas encore de résultats à partager mais euh, c'est quelque chose qu'on va essayer prochainement très rapidement train expo SNCF en fait c'est l'offre événementielle de la SNCF où elle vous pro, elle propose à des entreprises plutôt des grosses entreprises du reste de louer un train et euh, d'y réaliser son événement, Alors, que ce soit euh, partout en France, avec un rail show, ou que ce soit dans certaines gares, à la rencontre du grand public, etc. etc. Le train étant totalement aménagé, personnalisé, pour en faire un lieu événementiel, un lieu d'expérience, etc., etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait déjà un certain nombre d'actions de, de communication sur la cible des, des organisateurs d'événements, des agences, etc., ce qu'on a voulu tenter, là, et ce qu'on va faire euh, d'ici quelques semaines, quand les choses iront mieux et qu'on repensera à organiser des événements, bien sûr, euh, c'est d'aller identifier des grands comptes dont on se dit qu'ils ont, un, un moment clé, un moment clé de communication qui approche, et deux, que ce sont des... une affinité avec ce type de cible, qui est une cible où, effectivement, on est dans des notions plutôt d'écologie, parce que c'est du train et non, c'est plus du camion, on est sur des notions de rencontre du grand public, on est sur des notions de rencontres dans les territoires, puisque avec le réseau SNCF et les gares, on peut aller partout, partout en France. Donc on s'est dit qu'on a identifié un certain nombre d'entreprises qui, qui étaient intéressées par ces sujets-là. Vous avez sous les yeux par exemple un EDF, où le sujet est effectivement le, typiquement le sujet de RSE et d'éco-responsabilité est clé. Et on a identifié parmi ces grandes entreprises, certaines d'entre elles, parce qu'on on a repéré qu'elles allaient avoir un grand événement à fêter, donc euh, vous avez sous les yeux l'exemple d'Auchan qui va fêter ses 60 ans, on avait, vous avez l'exemple d'EDF qui va fêter ses 75 ans et en fait ces entreprises, on va aller cibler de façon extrêmement ciblée les, les équipes de communication marketing de cette entreprise là, qui, qui pèse quand même, un, ça va être quand même quelques dizaines, centaines d'individus et on va justement leur pousser un message qui est un message ultra personnalisé avec leur marque, avec le chiffre euh, de leur anniversaire. Et derrière ce qui est intéressant c'est que là aussi la porte est très personnalisée mais ça va converger vers ce que vous voyez en dessous qui est un petit ebook qui est un descriptif de, de l'offre et, des, et des enjeux auxquels elle permet de répondre qui est le même pour tout le monde donc là vous voyez que déjà on s'adresse plus à une verticale mais que ce type de dispositif, ça nous permet d'aller entre guillemets taper sur l'épaule des entreprises les unes après les autres de façon relativement de façon relativement économique si le cas de figure un peu inverse, alors ça c'est pas quelque chose qu'on a fait nous, c'est quelque chose qui avait été fait par une autre agence et surtout par une maison d'édition. C'est un, un dispositif là aussi euh, qui, va, qui va toucher une entreprise, voire même qui va toucher une personne. Donc là on est un petit peu au comble de l'ABM, sauf que vous allez voir qu'en termes de ressources, c'est sans commune mesure. C'est ce qui avait été fait par Google pour, pour, pour pousser Google Cloud il y, a, il y a un an et demi à peu près. Et en fait, ce qu'ils avaient fait, euh, leur objectif, c'était vraiment de, de, de ce qu'ils appelaient euh, « toucher les intouchables ». Donc eux, leur cible, c'était Patrick Pouyanné chez Total et personne d'autre. C'était vraiment les très très grands euh, CEO français. Ils en avaient ciblé une dizaine. Et en fait, ce qu'ils ont fait, Google, c'est qu'ils ont, ils ont, ils ont fait faire un livre sur mesure pour chacune de ces personnes. Ils ont fait rédiger par des écrivains. Donc c'est pour ça qu'ils se sont mis avec une maison d'édition. Ils ont fait rédiger une, une, une biographie d'anticipation. Euh, de ce que serait la vie de ces CEO dix ans après, si effectivement ils avaient choisi la solution Google Cloud. Et je précise que chacun de ces bouquins était préfacé par Jacques Attali, pour vous donner un petit peu la mesure des moyens qui ont été engagés. Donc c'est une très très belle opération, mais alors évidemment en termes de moyens euh, sans commune mesure, vous imaginez bien le, la ressource mobilisée, et donc c'était un petit peu pour vous faire mesurer l'écart qui peut, qui peut y avoir entre des campagnes ABM malines. Euh, très personnalisées, et, et d'autres qui, évidemment, sont des très, très belles opérations, mais qui engagent, évidemment, des ressources euh, de façon beaucoup, beaucoup plus conséquente. On regarde le cas numéro 3, Mathieu. Et, dernier, et cas numéro 3, pour finir, c'est euh, le haut de la pyramide, c'est ce qu'on a appelé la, la coproduction, c'est-à-dire que, cette fois-ci, effectivement, vous ciblez une seule entreprise ou les personnes d'une seule entreprise, mais vous le faites en associant cette entreprise même. Alors, c'est là où la démarche est assez, est assez intéressante. C'est ce qu'on a fait pour Hyundai, Hyundai donc, qui est constructeur automobile coréen, qui cherche effectivement à placer ses voitures alors, auprès d'une cible de grands comptes, donc Fleet Manager, mais aussi de loueurs et c'est ce, ce volet-là qui nous intéresse, qui cherchait à approcher Lisplan, Arval, ALD et d'autres entreprises, leur cible étant les responsables commerciaux, et ce qui a été fait, ça a été de monter à chaque fois la même opération, on, on, on allait voir le, direct, le CEO de l'entreprise, ou alors un, un, le, le, vraiment le responsable commercial numéro un. et en fait on, on produisait avec lui une petite tribune sur les évolutions de son secteur, donc ce que vous voyez à gauche là c'est un article de fond, une sorte de regard croisé entre le, le CEO de l'ISPLAN et, euh, et Hyundai, et donc c'était un échange sur l'évolution du marché auto, les flottes, les flottes automobiles, les véhicules à hydrogène, etc., etc. Quelque chose de très très bonne tenue. Et une fois que ce contenu-là a été fait, il était entre guillemets coproduit, mais aussi copartagé. C'est-à-dire que la personne, le, le, le CEO de, de l'ISPLAN l'a partagé sur ses réseaux sociaux. Et ça a été partagé en interne du côté de Hyundai, bien entendu, poussé sur le blog. Et on a aussi associé, ce que vous voyez à côté, une campagne. De paix de médias très ciblés sur les équipes commerciales de l'ISPLAN. De, de ce qui fait que quand vous étiez là dans la cible, un commercial l'ISPLAN, bah, il y avait votre patron euh, qui, qui publiait sur ce sujet-là, vous, vous receviez et vous receviez en parallèle, vous étiez targeté sur LinkedIn avec, euh, avec ce contenu. Et on est allé jusqu'au bout puisque dans l'hypothèse où euh, on repérait qu'un de ces commerciaux réagissait et téléchargeait un contenu, on avait un email tout prêt que vous voyez là, personnalisé, aux couleurs de l'ISPLAN. Et ce qui est intéressant dans ce dispositif, c'est là aussi cette capacité à se scaler. Puis slide. Dernier slide, vous voyez que ça a été fait pour l'ISPLAN et vous voyez le, le, que ce template-là, ensuite, peut se reproduire pour ALD. Il a été fait également pour ARVAL, etc. etc. Donc voilà quelques exemples. Merci Mathieu pour euh, euh, cette présentation et, et on va aller encore un peu un plus un loin euh, au niveau de l'engagement et des contenus euh, euh, personnalisés avec euh, Yann Gouvernet. Eh, bonjour à tous, euh, Yann Gourvenec, je suis fondateur et dirigeant de Visionary Marketing et euh, effectivement on va poursuivre sur euh, la même lignée en reprenant euh, finalement certains des principes qui ont été dictés par Mathieu, euh, efficience, euh, efficience pour les, les contenus parce que l'ABM ça demande effectivement beaucoup de personnalisation mais ça demande aussi de sortir du lot, or c'est véritablement là qu'on trouve le point d'amélioration le plus important en termes de contenu pour les entreprises. Nous, on a l'habitude de dire qui a dit que votre livre blanc devait être tout blanc. Vous l'avez sans doute remarqué, des livres blancs, il y en a beaucoup. On va y revenir dans une seconde. Mais personne ne les lit quand ils sont trop lisses, trop alignés sur la concurrence, qui parlent trop de vos produits, qui parlent trop de vous, qui n'apportent rien à personne. Et puis euh, il y a deux façons en fait de sortir, il y a sortir par le fond et sortir euh, euh, par la forme. Et pour cela, euh, bon aujourd'hui on a relativement peu de temps, j'ai 7 minutes, donc euh, je vous ai mis quelques liens pour aller vous inspirer euh, d'exemples de, clients euh, qu'on a réalisés. Mais on peut aller euh, très très loin dans ce domaine, on a même réalisé par exemple des, des livres noirs des Big Data pour justement sortir du lot à la fois sur le fond et sur la forme. Alors, pour moi, bien comprendre comment fonctionne le, le content marketing, c'est très important de revenir euh, sur euh, son origine. <coughs> je ne l'ai pas mis ici parce que certainement on aurait rigolé. Hein. Le, le content marketing, ça ne date pas de, de 2014 et du livre de Joe Pulizzi qui s'appelle « Epic Content Marketing », même si c'est lui qui a mis un nom euh, sur la discipline. Le content marketing, c'est quelque chose qui date d'il y a très longtemps, hein, qui a été inventé vers la fin du 19e siècle euh, par John Deere, avec un, un journal qui s'appelle « The Farrer », le sillon en français. Euh, D'ailleurs, si vous le recherchez sur Google, vous le trouverez encore plus de 100 ans après. Il est encore en, en activité. Pour pourrait citer également le guide michelin hein, qui, est, euh, qui, est, qui ont été des pionniers dans le domaine. Mais euh, je dirais, euh, pour euh, être plus sérieux et plus récent. Je dirais qu'il y a trois événements euh, fondamentaux qui sont arrivés dans les six dernières années et qui ont fait que ce paysage est en train de changer complètement. Euh, et pour ma part, euh, je trouve qu'il est en train d'évoluer justement pour être complètement compatible avec une démarche d'ABM telle qu'elle nous a été décrite tout à l'heure par Hervé, euh, par Mathieu. Alors d'abord, il y a eu... Euh, cette généralisation en 2014, hein, pour, pour nous, pour beaucoup d'entre nous, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Le content marketing, personnellement, j'en l'en fais depuis 25 ans. Mais c'est en 2014, avec ce livre de Joe Pulizzi, que l'ensemble des entreprises a véritablement pris conscience de son importance. Donc, prise de conscience assez récente, mais bon, euh, elle est là. Et puis, euh, peu de temps après, comme quoi les choses vont vite, Mark Schaeffer a écrit sur Business Girl Content Shock. Le content Shock, c'est ce moment où le. Le niveau de contenu est tellement important en termes de masse que finalement, vous avez trop de contenu pour pas assez de gens qui le lisent. Et puis, plus récemment encore, en 2019, euh, « euh, Fab Content Marketing » par Andy Frisch, qui lui est allé encore un cran plus loin, hein, tout comme Marchefer qui nous invitait non pas à nous décourager à cause du Content Shock, mais à créer nous-mêmes notre Content Shock. Andy Frisch va voilà, un cran plus loin et dit « Voilà, il faut créer une expérience de contenu quelque chose qui soit véritablement unique, pas seulement dans la personnalisation, euh, comme nous l'a expliqué Mathieu, mais également dans le contenu, euh, dans le fond et dans la forme. Alors pour cela, comme j'ai encore une fois relativement peu de temps pour aller euh, expliquer comment ça fonctionne, et je vous renverrai vers nos exemples clients, il y en a plus de 80, donc vous allez forcément trouver les bonnes idées. Je vais vous donner trois conseils. Trois conseils et trois recommandations dans un contexte d'ABM. Et le premier c'est de changer, comme nous l'a expliqué tout à l'heure euh, Laurent, renverser la logique euh, du content marketing. Hein. La logique de l'inbound marketing, c'est de créer des contenus, de faire venir des gens dans une sorte d'entonnoir, et puis après, de les qualifier et de les faire venir dans un formulaire. Et ici, euh, en fait, ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse. Hein. Le, Hervé l'a bien décrit tout à l'heure. On, on cible un nombre limité de personnes, euh, voire d'entreprises, mais par contre, on va essayer à l'intérieur de ces entreprises de créer un réseau le plus maillé possible pour pouvoir, euh, pour pouvoir les intéresser et répondre à leurs soucis. Alors, la première chose à faire, c'est de renverser cette logique, ne plus produire du contenu pour, pour devenir une fin en soi. Alors, ça peut peut-être faire rigoler, mais c'est malheureusement ce qu'on voit beaucoup dans les entreprises. Moi, je les appelle les « content zombies », ce sont les, les entreprises qui se sont mises à faire du contenu parce qu'ils ont lu… Joe Pulizzi, ils ont dit « ah oui, oui, oui c'est sympa ». Ils ont vu aussi des gens euh, un peu comme nous qui font ça depuis très longtemps et qui ont des résultats et qui se disent ah, « il faut effectivement sauter sur la vague ». Et ils produisent du contenu, ils produisent du contenu, ils rentrent dans ce qu'expliquait Mathieu tout à l'heure qui est finalement euh, une problématique de, de production et puis ils ne savent plus tellement pourquoi euh, ils font ça. Et avec l'ABM, le, le, il faut faire exactement l'inverse et se focaliser euh, justement euh, sur euh, le but de ce contenu qui est de mailler à l'intérieur de l'entreprise et de rencontrer des gens et de pouvoir, euh, comment dire, aller nouer une relation particulière et privilégiée. Le deuxième point, bah, c'est sortir du lot, justement. Et sortir du lot, bah, ce n'est pas seulement de personnaliser la première ligne, parce que, comme l'a dit Mathieu tout à l'heure, il va y avoir une déception énorme. On va avoir un titre très accrocheur et puis à l'intérieur, une coquille vide. Donc, il va falloir sortir du lot, pas seulement avec un gimmick comme le libre noir de tout à l'heure, mais également avec le fond, parce qu'on est en B2B, et on doit apporter un, véritablement un contenu euh, de, de, de qualité qui, est, qui serve à l'utilisateur. Donc, quelque, quelque part, être capable de donner avant de recevoir, ça c'est une logique qui est très très importante, euh, en ABM. Donc, surtout, troisième, conseil. Par... troisième conseil Pardon Troisième conseil Ouais, ne pas recopier et, et ne, surtout ne pas coller à son produit. Malheureusement, on voit ça de, trop souvent avec des gens qui essayent de absolument refourguer leurs fonctionnalités. Et puis, le troisième point, c'est de travailler avec les experts. Et là, il faut uniquement l'introduire à ce moment-là. Hein. Uniquement, vous avez fait un et deux. Travailler avec des experts, développer des réseaux. Euh, en, euh, donc des experts, je ne les ai pas appelés influenceurs parce que, je ne voudrais pas qu'on mélange justement l'influence en B2C et l'influence en B2B. L'influence en B2B, c'est quelque chose qui est bien particulier. Il y a relativement peu d'outils pertinents sur ce sujet-là. Ce qui est pertinent surtout, c'est la connaissance et les réseaux que vous allez développer dans chacun de ces domaines. Et puis, cinq règles, et je vais terminer là, sur ma dernière minute. Euh, cinq règles qui sont les règles du marketing du bouche à oreille, en anglais, of mouth marketing, euh, qui sont très importantes à mon avis, et qui sont euh, un gage de réussite. D'abord, l'authenticité. Euh, donc, euh, je dirais euh, l'inverse d'une démarche publicitaire, c'est vraiment aller chercher le fond, euh, la... chercher véritablement à résoudre les problèmes des clients. La transparence. Et donc là aussi, on se démarque beaucoup de ce qui se fait en B2C on est transparent, si on travaille avec un client, eh bien on le dit et on l'écrit, c'est obligatoire, c'est une obligation légale. La sociabilité, et là on va se démarquer aussi de, de ces démarches de, de community management qui ont, eu, qui ont eu cours ces dernières années, où finalement on, on balance des messages, mais sans véritablement répondre aux clients. Mesurabilité, ça va de soi, et répétabilité, et là, je vais m'arrêter ici. Je vais, ici. Euh, je vais expliquer. Euh, si euh, John Deere est capable de faire ça pendant 120 ans, je pense que vous êtes capable de faire ça pendant plus d'une année aussi. Merci beaucoup, euh, Yann, sur euh, cet éclairage euh, sur les contenus. Bah, maintenant qu'on a bien défini la cible, que nous, on a la bonne data et qu'on a les bons contenus euh, réalisés d'une mécanique engageante, bah, il va falloir... Euh, adresser euh, ces cibles. Et donc euh, là, il va falloir utiliser euh, des leviers médias et euh, LinkedIn. Et donc je commence euh, par passer la parole à Mathéo Arango, qui, euh, chez RSI, s'occupe du Mediadesk B2B. Allez. Bonjour à tous, merci Laurent. Donc effectivement, je suis Mathéo, je suis en charge de la partie média à l'agence RSI. Et nous, comme Agence suite ui notre projet et notre stratégie phare, c'est le développement de l'AVM sur les différents types de médias françaises et médias pour nos clients français. Donc, je présente aussi Hervé qui m'accompagne aujourd'hui. Oui. oui euh, effectivement, euh, pour revenir en fait à ce sujet de, de la diffusion des contenus euh, aussi pertinent soit-il, après, il s'agit pour les entreprises et pour le marketing, de diffuser euh, de façon très ciblée compte par compte euh, ces contenus euh, sans déperdition, donc c'est relativement nouveau pour les équipes marketing euh, qui se demandent toujours si elles ont les bons outils, euh, le bon stack. Euh, et euh, donc ça c'est la première question euh, auquel, à laquelle Mathéo va, va répondre. Euh, et la, la deuxième question qu'on se pose c'est est-ce que les médias vont pas être trop chers finalement Est-ce qu'on va pas investir trop pour démarrer sur très peu de comptes euh, On va voir que non, il euh, y a des possibilités pour... Capé pour vraiment définir des budgets et une pression maximum sur sans aucune déperdition. Et enfin, le, le troisième sujet que les entreprises se posent, c'est comment faire pour que les commerciaux, on en a déjà un petit peu parlé, sachent rebondir sur des signaux faibles. Euh, la lecture d'un livre blanc, la visualisation d'une vidéo ou d'une infographie, euh, les commerciaux se disent oh, « Ok, mais euh, comment je vais faire pour euh, rebondir là-dessus et prendre un rendez-vous » Donc il y a des solutions, notamment au travers de LinkedIn Sales Navigator, euh, dont on va également reparler. Donc Mathéo, comment euh, les entreprises, ou comment faites-vous pour euh, les accompagner sur euh, la diffusion des, des contenus Merci Harvey. non et techniquement, parler de l'AVM ou la partie technique, ça va prendre plus de temps, mais je vais aller plus rapide parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, idéalement, dans l'agence, on a trois types d'ingrédients qu'il faut qu'on qu respecte tout le temps avant de lancer une stratégie AVM. C'est quelle est la cible, quelle est la source de la cible. Donc, dans ces cas, un, je connais mon code NAF. Je sais eh, que ma cible reste dans son code NAF spécifique ou que ma cible a un chiffre d'affaires élevé à certains moments, moment. ou okay, que ma cible est, est dedans au secteur d'activité. Dans ces cas, nous, on fait une sélection, on, on est structure des de quelle est la cible, quels sont les comptes à cibler avec notre campagne, avec un fournisseur ou avec un partenaire qui va parler après, GetCanti et Hervé de GetCanti. On fait les croisements des données que la société a avec son ciré, avec les, les, les IP enseignés qui, qui contiennent GetCanti pour diffuser la pub sur les médias desk. Donc, on, ce type d'adresse IP arrive à les médias desk. On utilise différents types de technos, comme Adroll, comme Google Ads ou comme Roku, pour diffuser la pub sur différents types de médias français, type les Figaro, les Challenges ou la Tribune. Donc, c'est un travail pour diffuser la pub jusqu'avec les sociétés qu'on a choisies avec les clients. Donc, dans ce contexte, je vais vous montrer quelques exemples qu'on a fait pour HP. Cet exemple est lié à, à, à un campagne qu'on a développé avec un site très, très, très, très spécifique. Donc, dans ce contexte, la personne se connecte à, à midi 30 dans un ordinateur qui est, qui est, qui est lié à, à son bureau et il va afficher la passe la, la de challenge, donc la pub, il va s'afficher à lui parce qu'il correspond à la cible qu'on a choisi pour, pour, pour le client. Dans les cas qu'il y a une autre personne qui n'apparaît qui pas dans la cible, qui n'est pas dans la liste et qui se, qui se connecte en même temps à challenge, il ne verra pas la pub. Donc, c'est la, la logique qu'on utilise pour affiner notre ciblage et affiner aussi la diffusion média sur un contexte AVM. Ensuite, je vais passer à un deuxième outil qu'on utilise et qui est l'outil qui nous permet de faire plus de mix sur la, les, les différents types de contexte d'AVM. Et c'est LinkedIn. Donc, LinkedIn, on l'utilise pour différents types de, de stratégies et qui m'a tu fiché. Il a, il a parlé avant avec les contenus qu'on développe à l'agence. Donc, dans ce contexte, je fais un, un tableau qui va expliquer un peu, selon les types d'usage, quel est l'avantage quel, quel est et quel est le budget lié à ça. Donc, si eh, on va choisir un seul compte, on va un seul compte avec un contenu qui va être dirigé à un seul compte. Il faut faire attention parce qu'il faut retenir que LinkedIn ne nous laisse pas diffuser la pub sur moins de 300 personnes. Néanmoins, la notoriété sur les salariés de, de la seule société va être plus pertinente parce que tout le monde va avoir la pub et tout le monde va parler de le même sujet aussi. Néanmoins, on peut raffiner aussi à partir d'un groupe commercial ou un groupe opérationnel. Et, mais il faut retenir aussi que c'est pas forcément la campagne qui va donner plus de performance parce que c'est une campagne de notoriété pure. Donc, dans, les cas, dans le deuxième cas, pardon, et on va faire plusieurs comptes avec les décisionnaires de chaque entreprise, il faudra avoir une liste plus large. Ça fait, ça, fait, ça fait un contenu qui est plus générique, mais peut rester dans un code NAF ou peut rester dans un secteur d'activité. Dans ces cas, la notoriété est pire aussi. La performance en monte un peu, mais les objets augmentent un peu, parce qu'on diffuse plus, on a, on a plus d'impressions qu'on qu qu achète. Et pourtant on aura plus de clics et plus de, de leads aussi. Et le troisième cas, qui c'est le cas de j'ai une liste de compte mail avec, euh, avec les décisionnaires que je peux, je, je, je peux acheter ou je peux louer avec nomination, par exemple. Et je vais diffuser sur LinkedIn avec cette typologie de, de, de stratégie. Il faudra avoir minimum 1000 mails ou 3000 mails pour faire un match avec LinkedIn. Donc, c'est une stratégie qui peut fonctionner que la notoriété ne sera pas trop parce qu'il y a un problème de match avec la, la base de données LinkedIn. Par contre, la performance peut remonter parce que c'est vraiment les gens qui sont concernés avec la pub que je diffuse. Donc, ça ne m'écoute pas trop, mais j'ai des problèmes par rapport à la diffusion. Et la dernière eh, stratégie qu'on utilise à l'agence, qu'on utilise souvent à l'agence et avec la plupart des clients, c'est la liste des top, top prospects. Donc, dans ces cas, on fait une sélection avec, euh, avec notre client. Sur quelle est la typologie des clients qu'on va, on va diffuser. La typologie des clients est liée à un chiffre d'affaires ou est liée à, à différents types de contextes, peut-être euh, des contextes d'intérêt de, de ou d'un service spécifique ou d'un produit spécifique. Dans ces cas, on fait une liste plus large, mais au lieu de toucher juste les décisionnaires, on, on diffuse aussi sur le prescripteur. Donc, dans ces cas, il y aura deux ou trois personnes qui sont euh, interceptées par la pub sur LinkedIn. Et qui vont parler des de mêmes sujets dans la post-café ou dans les réunions. Donc, c'est les quatre cas qu'on utilise souvent chez LinkedIn, qu'on aime bien aussi utiliser et qui nous ont des performances. Et pour finir, je vous montre un exemple qu'on a fait pour GTT. Et dans ces cas, on utilisait une un stratégie AVM, mais on a aussi élargi un peu sur les différents types de contextes que je viens de parler, comme les groupes d'intérêt, que ça nous permettait de diffuser les contenus sur. La, bah, pour LNG, un, LNG, c'est une marque qui, qui, qui fait des, des solutions pour les navires. Et, et la, la, les briefs, c'était plutôt euh, faire une campagne dans le monde entier avec euh, les chantiers navals et avec les, les, les, les, les sociétés qui intervenaient sur la construction des navires. Donc, on a divisé la, la, la campagne sur trois leviers, les secteurs d'activité avec, euh, avec un site qui était large aussi, pour toutes les sociétés qui apparaissent sur les secteurs, on a créé une liste d'entreprises, dans ces cas c'était l'AVM, et on a aussi choisi ou et recherché les groupes d'intérêt des gens qui parlaient des sujets sur LinkedIn. Donc dans ces trois types de, de, de ciblage, on a obtenu la, la, la plupart des résultats sur la liste d'AVM. C'est assez étonnant, mais en même temps, c'est intéressant de savoir qu'on peut aller plus loin sur la, la campagne AVM. Donc là, on est en paix de médias euh, sur LinkedIn, et euh, LinkedIn, c'est aussi un formidable outil d'engagement avec les sales. Et donc, euh, Hervé, comment on peut, avec Sales Navigator, aller plus loin avec les équipes commerciales oui, alors ce qu'on qu met en place euh, systématiquement dans les dispositifs ABM, même quand on lance un pilote, c'est une, une structure de commercial sédentaire. Donc, euh, bah, si c'est un pilote, ça va être un demi temps de de de de, de sales sédentaire, donc euh, ce qu'on appelle SDR, sales development rep, qui va être en soutien euh, des commerciaux euh, des CAM, des, des commerciaux terrain. Pour travailler de façon proactive euh, les, le cœur de cible au sein des comptes, parce que effectivement, quand on travaille en paid media, euh, ceux qui réagissent, les interlocuteurs qui réagissent au, au sein des entreprises, sont pas nécessairement des décideurs. C'est pas eux qui vont permettre d'accélérer les deals ou de faire avancer le pipeline. Donc, il faut que euh, ces commerciaux sédentaires puissent prendre le relais. Au travers de LinkedIn Sales Navigator, ils construisent des listes très, très, très fines, peut-être 200, 300 interlocuteurs au sein des grands groupes qu'on a cités tout à l'heure, pour aller lancer des séquences de prospection invitation in-mail, relance in-mail, euh, en, en soulignant euh, comment dire, les, les, les contenus euh, qui existent déjà. Donc c'est un moyen complémentaire d'aller atteindre les bonnes personnes au sein des, des entreprises qu'on cherche à activer. Euh, Hervé, euh, donc on voit ici euh, comment d'une manière ultra-ciblée et proactive, on peut adresser ces On arrive à la dernière question. Euh... Partie de ce forum ABM, il nous reste le défi 5 et le défi 6. Le défi numéro 5 donc sera une fois qu'on a mis tout ça en place, comment on va réussir à mesurer et prouver le ROI. Donc différents intervenants vont répondre à cette question, mais on va commencer par Hervé Gonnet, qui va nous apporter des premières réponses sur comment mesurer et prouver le ROI. À toi Hervé. Bonjour à tous. Euh, écoutez, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Euh, ça fait à peu près une heure que l'on a discuté euh, ABM et je ne sais pas si vous le savez, mais le temps de, de concentration, de capacité de chacun généralement lors d'une conversation est l'ordre de trois minutes. Donc là, je pense qu'on a largement dépassé votre niveau de concentration possible. Donc ce que je vais faire, c'est quelque chose d'extrêmement simple, c'est que dans les euh, 60 secondes qui restent, je vais vous donner les informations clés sur comment mesurer et prouver le héros. Et donc après, je développerai encore pendant cinq minutes à peu près les, les sujets, si on a encore un petit peu le temps. Alors le premier point, c'est tout simplement, je ne sais pas si c'est déjà retrouvé un peu dans cette euh, configuration, au board, on vous dit, tiens, je vais lancer des campagnes ABM, et on vous pose la question, bah, très bien, mais pourquoi est-ce que vous avez cet air bizarre lorsqu'on vous demande un petit peu quel est le héros de votre euh, campagne marketing, camp-based marketing Du coup, les trois défis qui sont sujets à cela sont très simples. La première, c'est que vous, en termes de directeur marketing, vous devez consolider de la donnée qui provient de différents systèmes. Vous avez vos sites Internet, vous avez vos emailings, vous avez sûrement peut-être un outil de marketing automation, et puis vous, vous avez aussi votre CRM. Donc, comment consolider un peu toutes ces données pour pouvoir tirer des indicateurs, pour pouvoir mesurer votre ROI On n'a pas encore parlé, je pense, assez fortement, mais aussi, comment mesurer ce fameux aliment entre le marketing et les ventes bon, Le marketing travaille de son côté, les ventes travaillent de son côté, mais finalement, il faut qu'ils travaillent ensemble pour qu'on puisse trouver les bonnes cibles et trouver le bon contenu. Et puis, vous, en termes de marketeurs aussi, vous vous dites, mais oui, mais bon, on m'a donné un budget, où est-ce que je vais falloir que je le dépense pour améliorer et optimiser, pour faire venir les bonnes cibles sur les différents médias, le site internet, les emailing, et donc, où est-ce qu'il va falloir que j'investisse? Alors, du coup, je vais vous présenter une petite scénette où il y a d'un côté, on va ouvrir le rideau du théâtre, il y a d'un côté les marketeurs, d'un côté les ventes. Et, je vous ai dit que je vais résumer en 30 secondes à peu près les points importants à, à mesurer. Ce qu'il faut regarder, c'est quel est l'engagement que vous avez réussi à obtenir sur la liste des comptes cibles qui ont été nommés. La deuxième chose, c'est de dire, ah ben, très bien, je les ai engagés, mais est-ce que là-dedans, il y en a qui sont chauds Est-ce qu'il y en a que je devrais retargeter ou contacter plus rapidement Donc, comment est-ce que je peux augmenter le pipeline, c'est-à-dire le nombre d'opportunités que je vais transmettre à mes commerciaux Et puis, le troisième point, c'est évidemment, est-ce que moi, marketeur, j'ai réussi influencer sur le business et sur le chiffre d'affaires. Est-ce que mes, mes mes budgets ont bien fait venir les bonnes personnes et du coup est-ce que je peux mesurer tous ces, tous ces investissements. Et le dernier point, eh bien ce que ce qui vous reste à faire en termes de process, c'est engager la bonne cible. Deuxièmement, au niveau du pipeline, c'est vous marketeurs optimiser les budgets, mais aussi transmettre l'information aux commerciaux, puisqu'ils pour qu'ils puissent engager les contacts au bon moment. Et le dernier point, c'est augmenter le chiffre d'affaires, mais tout en justement en pouvant raccourcir les cycles de vente. Donc, l'engagement, le pipeline et le chiffre d'affaires, ce sont les trois mesures de ROI qui sont généralement le plus visitées en termes d'ABM. Maintenant, je vais développer un petit peu plus ces différents points. Et maintenant, je vais prendre un exemple au niveau des commerciaux. Donc, je suis commercial et mon objectif, c'est de faire la complexe marketing. On m'a donné la possibilité d'aller chercher un certain nombre de grands comptes. Donc, je vais aller percher ce gros poisson, je vais aller à la chasse à ce gros poisson. Et qu'est-ce que j'ai à ma disposition J'ai d'abord mon outil de CRM dans Salesforce. Mais qu'est-ce que j'ai dans Salesforce C'est que je n'ai uniquement que les informations de contacts que j'ai moi-même rentrés, mais je n'ai pas toute la base des contacts qui ont été mis à ma disposition. Donc, ce que vous avez aussi à votre disposition en tant que marketeur, c'est Google Analytics. Mais Google Analytics va vous donner un trafic générique un nombre de personnes qui sont venues sur votre site Internet, mais sans réellement les nommer, sans savoir qui ils sont, est-ce qu'ils sont dans le bon secteur d'habité, est-ce qu'ils sont aussi dans la bonne cible que je souhaitais avoir. Ce que peuvent vous apporter des technologies d'account-based marketing, comme GetCancing, mais il y en a d'autres sur le marché, c'est de pouvoir identifier en temps réel qui se connecte sur vos médias. Ici, en temps réel, je peux voir que Danny Allu est en train de se connecter sur le site Internet et qu'il est en train de regarder un certain nombre de contenus que j'ai mis à sa disposition. Ce contenu-là, du coup, vous allez pouvoir faire en sorte que euh, de pouvoir cibler des Dany Alu, mais aussi l'ensemble de tous les comptes cibles qui sont qui ont été nommés. Donc, les technologies d'ABM vont reconnaître l'IP, du coup, la société, le SIRET. On va parler tout à l'heure, c'était une question. Et donc, le SIRET va nous donner aussi son chiffre d'affaires, son effectif, sa géolocalisation et son activité. Vous devez aussi, du coup, avec les technologies d'ABM, essayer de retrouver quels sont les bons contacts qui vont devoir être retargetés. Donc ça, c'était peut-être déjà présent un peu dans Salesforce, mais en termes de KPI, le nombre de contacts engagés sur ce compte-là est un point important. Et pour avoir un bon nombre de contacts, il faut déjà pouvoir les sourcer et pouvoir les rentrer dans votre solution de CRM. Et puis, là, ce que peut faire aussi les stratégies d'ABM pour le commercial, c'est de pouvoir dire au commercial, « Eh bien, ça y est, Daniel Alu est passé sur le site Internet, il a consommé un contenu, et en plus de ça, je sais quelle est la personne qui a consommé son contenu-là. » Donc du coup, à toi, commercial, de prendre la main maintenant et d'engager le bon contact avec cette bonne personne. Et qu'est-ce que je dois lui dire Et par rapport à ça, eh bien, euh, non seulement il a regardé du contenu, mais les technologies vous permettent aussi de mesurer quels sont les centres d'intérêt que vous devriez euh, rediscuter avec ce prospect-là. Typiquement ici, ce prospect il est venu sur notre site Internet et on devrait lui parler de stratégie marketing d'expérience client, de stratégie digitale et pourquoi pas aussi de KPI et de prospection. Donc là, on a vu côté sales. Maintenant on, maintenant, on va regarder, regarder le côté marketing. marketing Exactement. Donc sur le côté marketing, donc ça, c'est l'autre partie de la du théâtre. Eh bien là, là, je prends un exemple plutôt dans un on est dans une marketing plutôt one too many. Beaucoup de nos clients en sont à se dire très bien, j'ai un trafic sur mon site internet et puis je vais commencer à segmenter et à aller regarder un certain nombre de verticales. Donc sur cet exemple là. Typiquement, la verticale de, ce, de notre client ici que l'on est en train de regarder, avec des KPI qui sont associés, c'est d'aller cibler des gens qui sont dans l'édition de logiciels et qui font aussi, euh, qui sont dans les aspects comptables. Et donc, on voit que dans cette cible-là, typiquement en haut à gauche, on voit qu'on est en train de cibler plutôt des grands comptes, plutôt de, de, de supérieurs à 1 000 employés, et beaucoup moins en fait de TPE PME. Donc, déjà, le marketing permet de regarder la segmentation, de d'affiner et de définir le ciblage. Deuxièmement, ce qui est les points peut-être le plus important pour un marketeur, une fois qu'il a lancé et engagé des, euh, ses budgets sur LinkedIn, sur AdWords, euh, sur euh, les différents médias, eh bien, combien est-ce que j'avais de compte cible dans ma liste Là, j'en avais 459, mais combien j'ai réussi à en engager sur la période que je suis en train d'analyser Là, j'en ai 266, c'est-à-dire à peu près 60%. J'ai réussi à engager 60% de ma cible sur les trois derniers mois. Et la technologie ABM permet aussi de cibler et de se dire bah parlez c'est cela quels sont les prospects les plus chauds quels sont les comptes cibles les plus chauds que je devrais recontacter là comme on est en technologie ABM pratiquement tous ceux qui avait ciblés doivent être contactés et en plus de ça on montrait un intérêt chaud sur le contenu que j'ai fait le point ensuite c'est une fois que j'ai rempli mon pipe, j'ai les, les les les sociétés à contacter qui sont les plus chaudes on voit les 266 qui sont là eh bien il est possible aussi de mesurer l'impact business que la, la stratégie ABM a permis d'effectuer sur les 266 finalement à la fin par rapport à différents ratios qui sont soit donnés par les commerciaux soit qui sont mesurés en temps réel quand on branche les technologies ABM avec votre CRM il y en a plus que 54 qui ont réellement une opportunité sur lequel je devrais engager euh, encore plus de commerciaux pour un potentiel là de 2 millions d'euros puisque mon panier moyen pour cet éditeur de justice là est de 30 000 euros donc quand on regarde un petit peu tout ceci on se dit, eh bien, très bien, j'ai réussi à faire venir les bonnes personnes, je les ai engagées, ils sont chauds, j'ai créé du pipe. Maintenant, idéalement, surtout dans des périodes un petit peu actuelles où peut-être que les premières choses qui vont être effectuées, c'est de se dire, avec la crise actuelle, peut-être que je vais baisser mes budgets marketing, peut-être que je vais plus avoir du budget marketing, mais c'est rarement le cas. Mais si on me demande de de, de, de raffiner mes, mes budgets marketing, où est-ce que je devrais continuer à investir, où est-ce que je devrais diminuer mes, mes investissements Là, typiquement, on a un calcul du coût au contact, du coût au contact engagé via AdWords et via euh, LinkedIn. Grosso modo, ici, j'ai à peu près 40 euros qui ont été engagés pour faire venir un compte cible sur, sur mon site Internet et faire en sorte que, du coup, il puisse être qualifié par la technologie et transmis aux ventes. Mais on a aussi la possibilité de se dire, mais oui, mais est-ce que je peux pas analyser ça par différents budgets? Et bien là, on a l'exemple ici de quelles sont les sociétés potentiellement les plus, les campagnes les plus rentables. Et on voit que dans ce cas-là, c'est la publicité online qui va rapporter potentiellement le plus de chiffre d'affaires. Et celle qui est, deuxièmement, qui va aussi rapporter le plus de chiffre d'affaires, c'est déjà ce que j'ai engagé en termes de trafic naturel sur mon site Internet. Mais est-ce que du coup, je cible bien aussi Est-ce que je dépense bien l'argent aussi sur les bonnes cibles ben, Typiquement, ici, j'avais comme volonté de faire venir plutôt des grands comptes. On l'a vu au début. Ben, ça tombe bien, puisque bon, j'ai fait venir les bonnes personnes et les bonnes sociétés sur le site Internet. Et donc là, j'ai un trafic sur les grands comptes, qui va me générer potentiellement le plus de chiffre d'affaires. Donc, si on résume un petit peu tout ceci, et j'en aurait fini, finalement, je vais refermer un peu cette petite scène de théâtre, en repartant un peu en arrière, mais les trois points clés en termes de héroïque qu'ils souhaiteraient euh, mesurer, c'est quel est l'engagement que j'ai par rapport à ma cible, deuxièmement, est-ce que j'ai bien généré le bon pipe euh, sur, euh, sur ce cible-là, et troisièmement, est-ce que j'ai bien pu influencer, finalement, le chiffre d'affaires pour ma société avec une bonne stratégie ABM. Donc aujourd'hui, l'alignement marketing-vente, c'est important. Euh, ça se fait non seulement avec du contenu d'organisation, mais ça se fait aussi avec des, avec des technologies qui vous permettent de repérer et de trier quelles sont les sociétés que vous devez regarder et transmettre aux commerciaux en amont. Et deuxièmement aussi, de pouvoir optimiser vos budgets marketing pour continuer à faire venir les bonnes personnes, les bonnes sociétés avec le meilleur budget au meilleur moment. Merci. Merci euh... Servé pour les réponses à ce cinquième défi. Et puis, pour terminer, on va parler d'équipe, parce que vous l'avez bien compris, pour orchestrer une campagne ABM, il y a beaucoup de personnes à orchestrer et à aligner. Donc, Steven va répondre à, cette, à ce défi numéro 6. Steven Charton, je te laisse parler de comment rester groupé. Oui, merci. Donc, je suis Steven Charton. Bonjour à tous. Ne vous inquiétez pas, je n'ai que deux slides. Euh, je suis ABM socialiste euh, chez Boost My Team. Donc, on, on vient de le voir euh, l'ABM, c'est une histoire de, de technique, euh, Salesforce, LinkedIn, etc. C'est une, euh, euh, une histoire de stratégie, mais c'est aussi une histoire un défi humain. Euh, on va le voir invariablement euh, tout le monde euh, s'enflamme au début les équipes marketing donc sont très motivées euh, chacun veut participer donc il y en a un qui va dire je m'occupe de concevoir la liste des comptes nommés un autre qui va dire moi je mets en place la campagne LinkedIn euh, donc, mais rapidement on se rend compte que chacun retourne à son poste à ses activités euh, et les projets ABN n'avancent pas euh, pas d'ABM honneur. donc euh, en fin de compte, s'il euh, n'y a pas de personne responsable euh, de l'ABM en interne, euh, c'est euh, une tempête dans un verre d'eau, on met en place une stratégie, mais personne euh, n'a de, de, de cap ni de direction. Euh, et cela entraîne donc un alignement euh, qui, qui, qui n'existe pas entre la corp, le global et le local. Et surtout, comme on vient de le voir, en, entre le marketing et les sales, euh, où, euh, où les marketeurs vont renvoyer des leads qui vont servir à rien pour, pour les sales. Mais euh, tout ceci, heureusement, est possible. Euh, il faut rester groupé. Donc, il faut mettre en place un, un casque bleu de l'ABM, euh, celui qui va garder le cap, euh, qui va être en charge de la BM au sein au sein de l'entreprise. Euh, il faut qu'il soit prêt à, à se prendre des claques puisque euh, les marchés et les sales vont, vont vont revenir vers lui très souvent. Donc c'est lui. Ça va être soit un salarié, donc il va monter en compétences ou, euh, euh, ou qu'on va embaucher que pour ce, ce poste-là, ou ça peut être un consultant expert, comme on le fait chez, euh, chez Boost My Team. Euh, et c'est celui-là qui va être référent sur les KPI euh, et les objectifs ABM. Il va suivre euh, de façon hebdomadaire. Donc moi, moi, c'est ce que je fais actuellement. Donc tous les semaines, euh, j'aligne euh, les demandes marketing avec les demandes des de, de, de sales. Euh, et le dernier point, c'est il fait en sorte de, de faire participer à la fois euh, les sales au brainstorming marketing. Donc c'est c'est c'est c'est là que les les sales vont pouvoir donner leur input, les contacts qu'ils ont, euh, leurs objectifs de de programme vendeur et euh, inversement faire participer euh, les marketeurs aux réunions hebdomadaires ou mensuelles des des commerciaux pour comprendre leurs besoins euh, en marketing. J'ai deux mauvais exemples à vous donner pour pas que chacun travaille dans son coin. Euh, donc c'est des exemples que j'ai que j'ai eu l'occasion de constater. Euh, le marketing organise euh, un event où ils sont au courant qu'il y aura un speaker qui va passer sur scène, euh, qui est participant euh, dans la liste des comptes nommés euh, euh, définis par la Corp. Et euh, on participe, on crée le stand et on arrive sur, sur place et malheureusement on se rend compte que les, les commerciaux n'ont pas pu se rendre euh, à l'événement parce qu'ils avaient d'autres choses sur l'agenda euh, et donc l'aspect commercial est, est, est très fortement réduit. Euh, Inversement, dernier point. Inversement, euh, on crée une campagne ABM qui génère avec le marketing euh, un certain nombre de leads, mais on se rend compte que ces leads-là sont déjà euh, présents euh, dans Salesforce euh, parce que les commerciaux avaient déjà rempli euh, euh, leur contact Salesforce, mais personne au côté marketing n'a vérifié le travail de euh, des sales. Donc c'est important d'impliquer le, le management euh, et euh, qui doit surveiller comme le lait sur le feu euh, tout le programme Vendor et et les actions ABM qui sont liées. L'objectif, encore une fois, c'est de rester groupé et que les actions ABM portent leurs fruits et que les résultats augmentent. Je laisse Laurent conclure ce forum ABM. Merci à tous. Merci, Steven. Et donc, pour préciser, Boost c'est une organisation dédiée qu'on a créée au sein de Epoca et RSI qui permet à nos clients de profiter de nos experts qui viennent travailler en délégation euh, d'une manière permanente chez eux, pour euh, spécifiquement déployer euh, ces campagnes ABM. Et Par exemple, on travaille comme ça avec Hervé Paolini, chez, déjà, chez un de nos clients, où Hervé euh, travaille sur des aspects très stratégiques et de coordination avec euh, les sales, notamment sur la définition des sondes. Et nous, on orchestre euh, au quotidien, comme le lait sur le feu vient de le dire Steven, euh, de la campagne ABM, chez ce client. Voilà, merci, on va essayer de répondre à, votre, à vos questions et on va rester en ligne, merci d'être resté aussi longtemps. Donc en conclusion, je voudrais vous dire que 1, l'ABM c'est d'abord viser la qualité versus la quantité, c'est un vrai changement de paradigme y compris dans vos managers à vous, hein, qui doivent changer la manière de vous incentiver au quotidien, c'est plus la croissance absolue en termes de quantité qui va être c'est la croissance en termes de qualité et donc c'est une nouvelle dimension de l'approche marketing et commerciale. Deuxièmement, c'est d'impliquer très en amont les commerciaux. Il ne faut pas que ce soit un programme marketing, c'est un programme stratégique de l'entreprise qui doit donc associer bien sûr le marketing mais aussi les commerciaux. C'est un élément clé de la réussite et de la pérennité du programme. Et puis troisièmement, je dirais, ben voilà, vous avez ici des experts euh, qui peuvent vous accompagner à chacun euh, euh, sur euh, leur pointe d'expertise et puis euh, un récit pour euh, orchestrer l'ensemble avec vous, euh, bien sûr. Euh, J'espère que vous avez passé une heure intéressante. Euh, on va répondre un petit peu à vos questions. On reste connectés ici tous ensemble. Je laisserai la parole à faire à mesure. Voilà. Et je vous dirai aussi on a un site web où on essaie de regrouper pas mal d'informations pour vous. Donc, notez-le ici ou à faire mesure, on va intégrer de plus en plus de contenu pour fédérer un peu la communauté de l'ABM ici ensemble. Voilà. Allez, on commence par des questions. Je vais… Alors, on nous demande des exemples de coûts ou des exemples de budget euh, alors, moi, je répondrais en disant, ça coûte pas moins cher ni plus cher que de faire une campagne différente euh, en termes de stratégie, euh, que ça soit de l'inbound, que ça soit de la pub. Voilà, c'est d'abord une réflexion une approche différente, c'est les fameux entonnoirs que je vous ai montré au début, hein, euh, qui font que euh, c'est une manière de réfléchir et de travailler différente. Mais après, ben, vous avez vu, euh, il faut de la data, il faut du contenu, il faut du média, il faut un chef de projet, euh, et donc ça, vous l'avez toujours, euh, quelle que soit l'action à mener. Donc, ça ne coûte pas moins cher, ça ne coûte pas plus cher, mais simplement, c'est une orchestration différente de tous les leviers, de tous les moyens et de l'organisation. Quelle moyenne En termes de temps, peut-être Noémie pose une question. Quelle moyenne pour avoir les premiers retours de l'ABN Alors, logiquement, on est sur des actions qui sont menées plutôt sur des comptes euh, plutôt stratégique, en tout cas euh, euh, à forte valeur, donc ça veut dire un, un cycle de décision un peu plus long, mais logiquement, euh, les premiers retours au sens euh, vérifier qu'on engage bien les bonnes cibles, euh, on peut avoir des retours euh, assez vite, parce que comme l'a expliqué Mathéo, tout le média, tout l'investissement qui est fait euh, est, est, est, est filtré et fait exclusivement sur ses comptes. Donc très rapidement, euh, grâce par exemple à un outil comme Guilcanti, on va se rendre compte que euh, euh, bah, telle entreprise est venue une première fois, puis telle entreprise est venue trois, quatre, cinq fois parce que bah, grâce à la data de nomination, on va avoir réussi à, à, à élargir le cercle comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, et puis bah, on va faire du contenu très euh, personnalisé qui va engager, et donc là aussi on va avoir des retours assez vite, euh, même si ça, ça peut être un peu plus long à faire, alors effectivement, si on fait une action d'influence qui va engager, ben là, ouais. ça demande un peu plus de temps, bien sûr, mais euh, on peut avoir des retours assez rapidement. Peut-être Yann veut oui, préciser quelque moi, chose. Moi, je dirais même, j'irais même plus loin. Pour les gens qui sont les entreprises qui sont dans le haut de marché et qui sont dans la vente complexe, des retours beaucoup plus rapides. Parce que la difficulté de faire de l'inbound marketing quand on est dans le dans la vente complexe, c'est justement d'avoir un flux. Or, euh, sur les, je ne sais pas si vous le savez, mais la, la moyenne de visite sur un site B2B, euh, elle est entre 20 et 50 par jour. Donc, c'est un flux très faible. Euh, donc, les logiques d'inbound marketing, sauf si vous êtes dans le mass market B2B, c'est-à-dire dans le bas de marché où vous avez des paniers d'achat qui sont très faibles et vous faites finalement du mass market, mais en professionnel. Hein, et l'ABM, à l'évidence, il s'adresse plutôt à la vente complexe. Ben, au contraire, vous aurez des résultats beaucoup plus rapides. Après, c'est à vous euh, dans la démarche, mais là, peut-être, je vais laisser la parole à Hervé qui, qui connaît ça mieux que moi encore. Euh, c'est que vous allez pouvoir utiliser ces contenus et ces approches pour aller faire de l'approche directe et aller avoir des résultats très, très rapides. Et moi, ce que je recommande, c'est l'approche euh, américaine low-hanging fruit, c'est-à-dire chercher à avoir des résultats les plus rapides possibles pouvoir engager le plus rapidement possible et, et, et donc prouver la, la, la validité de la démarche et ensuite aller sur des choses plus complexes. Je vais laisser la parole à Hervé parce que je crois qu'il connaît ça. Oui, bah très, très vite. Euh, pour justement mesurer les résultats, il faut définir les objectifs. Donc, euh, ce qui est essentiel quand on démarre un programme ABM, c'est de définir des objectifs marketing, de couverture des comptes, d'engagement des comptes, euh, et de lead aussi sur les comptes qu'on a choisi, et ça, ça va très vite, effectivement, comme l'a dit Laurent, au bout de quelques semaines, on a les résultats. Et ensuite, définir des objectifs commerciaux, à court, moyen et long terme. Sur les comptes qui sont déjà engagés, bah des, des, des objectifs d'accélération du pipe, et sur les comptes nouveaux ou les nouvelles entités euh, qui n'étaient pas connues des commerciaux, euh, bah, le, le nombre de rendez-vous euh, découvertes, euh, des critères simples à suivre dans, dans le CRM, euh, le nombre d'opportunités ouvertes, et puis euh, le pipe généré, on suit ce pipe euh, classiquement comme, euh, comme tout le business de l'entreprise. Alors pour répondre encore à... Plus précisément, peut-être Agnès, hein, euh, euh, on peut faire des actions d'ABM vraiment push, très précises, et en 15 jours, comme vient de le dire Steven, on peut faire une action qui est vraiment très ciblée sur une liste de comptes spécifiques par exemple pour faire une opération d'accélération. On a vu aussi tout à l'heure ce qu'a qu présenté Mathieu sur des focus spécifiques dédiés à un compte. Nous, par exemple, on a déjà fait des campagnes. Euh, dédiée exclusivement à des entreprises qui étaient sur des appels d'offres. Donc euh, là, en quelques jours, euh, parce que telle société voulait montrer qu'elle avait vraiment une offre adaptée pour tel euh, prospect pour elle qu'elle voulait euh, séduire en montrant qu'elle avait vraiment une offre adaptée, on avait vraiment fait une campagne exclusivement sur ce compte-là. Donc ça peut aller très vite. Après, lorsqu'on est un peu dans la programmatique et dans l'installation dans le temps d'un programme, moi je dis qu'il faut quand même un trimestre. Il faut un trimestre pour que les bonnes habitudes se prennent, le bon contenu soit à peu près euh, euh, rédigé, que l'orchestration voilà, se mette en route, que la data remonte. Voilà, donc euh, partons, euh, je dirais, euh, sur un trimestre pour mettre tout ça en place. Euh, euh, Yann est, est encore avec nous. Peut-être que euh, Yann peut répondre, euh, ou euh, Mathieu Fischer a une question euh, spécifique sur le contenu. Est-ce que l'on peut réutiliser les contenus dans une logique euh, d'ABM alors euh, oui ça c'est une très bonne question alors il y a même un terme pour ça en anglais on appelle ça le content repurposing. alors ça ne veut pas dire qu'il faut dupliquer euh, la même chose partout ça veut dire qu'on va réutiliser euh, je dirais une matière brute pour aller la reventiler dans différents formats alors ça c'est quelque chose que nous faisons régulièrement vous allez réutiliser par exemple j'utilise beaucoup les, les interviews par exemple parce qu'en B2B c'est ce qui va permettre de d'améliorer l'efficience au maximum parce qu'en B2B, en fait, on travaille avec des experts. Donc, c'est très difficile de connaître, d'être un expert en tout. <rire> Par contre, un bon, un bon créateur de contenu, il sait tendre le micro à un bon expert et à partir de là, faire des belles phrases et surtout bien mettre le contenu en valeur, bien orienter le contenu, bien orienter l'interview pour qu'elle devienne intéressante. Et puis à partir de cette matière brute, euh, très souvent ça va être de la vidéo, ça va être euh, euh, ou, euh, ou un podcast et on va pouvoir réutiliser ça, on va pouvoir refaire un transcript, euh, à partir de ce transcript, réutiliser ça pour mettre dans un article, cet article, le réorienter euh, vers une présentation, etc., etc. En fait vous allez pouvoir réutiliser le même contenu euh, des, plusieurs fois euh, en l'adaptant à chaque fois. Donc, c'est ça, ça, moi, je trouve que c'est très, très stimulant intellectuellement, la démarche d'ABM, parce que, en fait, c'est euh, une sorte de... Enfin, c'est une démarche créative. Quoi. On vous oblige à réfléchir très, très large et en dehors de votre produit, mais en même temps, dans une démarche commerciale. Et c'est ça qui est très, très intéressant, parce que, en fait, c'est pas, pas du tout antinomique. On est capable tout à fait de faire les deux en même temps. D'ailleurs, si vous demandez à un, vrai, un blogueur... Euh, bon, j'ai et j'en fais moi depuis, depuis 20 ans, euh, je me souviens d'une discussion avec Chris Brogan il y, a, il y a plus de 10 ans, où il vous montrait son blog, et il disait « Tiens, tel article, là j'ai vendu une mission à 50 000 balles, là j'ai vendu une… » Et pourtant, on pouvez regarder l'article, il ne vendait rien, rien. et voilà, C'est exactement la même chose d'ailleurs, donc je euh, <rire> j'ai pas, pas cherché un média à 14 heures, c'est tous les blogueurs travaillent comme ça, ils vont élargir le, le, le sujet, résoudre les problèmes des clients, mais en même temps, c'est une démarche qui est commerciale. C'est une démarche qui est commerciale, mais plus subtile. Et ça que j'aime bien dans l'ABM, parce que c'est très, très concret. On n'a euh, plus les questions qu'on avait dans le temps. Euh, « bah Alors, votre contenu, il sert à quelque chose euh, ?» Comme disait Hervé tout à l'heure, à euh, C'est quoi le ROI du content marketing enfin, ?» Combien de fois on l'a eu, celle-là On disait bah, « ben c'est pas grave, attendez, il finira bien par tomber quelque chose. En général, c'était le cas, d'ailleurs, en B2B, il hein, euh, y avait toujours forcément un patron de quelque chose qui rappelait, parce qu'on avait appuyé là où il fallait. Mais avec la démarche d'ABM, on systématise cela un petit peu plus et on fait monter en gamme les approches commerciales au travers du contenu. C'est vrai qu'on n'a plus le marketing dans un coin qui bricole son truc, à faire de l'inbound marketing, mais on ne sait pas pourquoi. Et puis de l'autre côté, les commerciaux qui font un truc qui n'a rien à voir et qui, justement, euh, au lieu d'aller viser vers le haut, vise vers le bas, on a véritablement un travail en commun, qui, dans les grands comptes, euh, quand, quand on travaille dans les, dans les grandes entreprises, moi, je l'ai vécu un peu euh, euh, comme Gonnet l'a expliqué tout à l'heure, euh, on, on faisait ça sans savoir comment ça s'appelait il y a déjà 15 ou 20 ans, et il y avait des équipes mixtes, marketing et vente, qui travaillaient ensemble, ça paraît facile dans les grands comptes, mais c'est aussi possible dans les PME et les TPE. Il suffit d'adapter et de transformer la méthode. C'est possible pour des petites agences comme nous, c'est possible pour des petits clients, c'est possible pour des, des clients plus grands. Simplement, vous allez mettre le curseur différemment, utiliser des outils différents. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans cette méthode ABM. dans Cette philosophie, je dirais même que c'est plus une philosophie qu'une méthode, euh, c'est qu'il euh, y a un côté concret et qui rend tout le travail du content marketing beaucoup plus facile à, à évaluer. Exactement. Donc, on va continuer dans les questions. Donc là, il y avait une question de Noémie sur comment commencer, effectivement, est-ce qu'il fallait commencer par combien de comptes Merci Hervé qui a répondu, mais effectivement, ça dépend un peu de la typologie de cible. Est-ce qu'on va cibler que des grands comptes Ou on va faire de l'ABM sur des catégorie de NAF spécifique, donc euh, c'est difficile de répondre euh, de cette manière. là Je répondrai peut-être à Laurent Maldérez qui a posé une bonne question. Pouvez-vous donner quelques exemples de résultats en termes de génération de l'île Alors moi, je dirais, euh, on va plutôt peut-être… Euh, n'ont pas parlé de génération de lead au sens exact du terme comme on pouvait le faire précédemment en termes de, de, de, de, de génération de lead, mais par exemple, moi, je, je, il y a un taux, quelque chose que je propose de surveiller, c'est euh, combien de pourcentage de la cible définie on a réussi à engager sur un laps de temps. Voilà, nous, par exemple, on a un client qui est un éditeur de logiciels dans la finance, on a réussi en un an à engager, donc il y a au moins un point de contact euh, concret avec euh, sa cible où il en était à 80%. Voilà, ça, c'est un indicateur un peu de succès. Euh, si on a, donc, ça veut dire que l'investissement euh, qu'on a mené, il est déjà euh, plus utile dans sa globalité et on a réussi à engager euh, que des personnes qui étaient euh, dans la liste pertinente. Donc, euh, voilà pour euh, peut-être euh, répondre. Et Laurent, est-ce qu'on peut répondre peut-être à la question aussi de Thierry euh, sur euh, GetCanti ou Mathéo dans le média, à quoi sert le CIRET, par exemple, euh, lorsqu'on fait une stratégie euh, d'IP targeting, euh, Mathéo ou, ou, ou Hervé Oui, oui. Et en fait, le CIRET, c'est l'identification de chaque société qui est enregistrée sur la base de données nationale. Et, donc, et, et les IP, c'est la même de la même société, mais qui était enregistrée avec les fournisseurs des. De Internet ou Wi-Fi. Donc, c'est deux familles qui ne se connaissent pas et c'est grâce à GetCanti qu'on va croiser ces données pour faire la, les matchs entre les, les sirettes et l'IP. Merci. Oui, en fait, peut-être que la question va être un petit, tout petit peu plus loin. Euh, finalement, lorsqu'on fait du reciblage euh, média, euh, aujourd'hui en B2C, on travaille beaucoup par rapport à un cookie qui est. On fait du ciblage un petit peu à l'aveugle, euh, ce qu'apporte justement le, le lien IP, société et SIRET, c'est de pouvoir faire un ciblage qui soit essentiellement sur l'entreprise que l'on veut cibler ou bien alors sur une famille d'entreprises comme une verticale. Et ça, c'est un, un, une grande avancée que permet le B2B actuellement parce qu'en B2C, ils n'ont pas ces données-là. Et le B2B, on pourrait presque dire qu'on est en avance par rapport au B2C, puisqu'on a la possibilité de, de pouvoir faire, refaire ces ciblages. Et le CIRET n'est qu'une clé, simplement, qui permet de jointer l'IP avec de la donnée derrière de, de, de reciblage. Euh, voilà, c'est une norme française. Aux États-Unis, ou c'est une autre norme qui permet de, de faire ce lien-là. Mais voilà, c'est juste le lien qui permet de, de faire et de, et de pouvoir faire du reciblage. Euh, merci à Isabelle qui, à distance, modère pour nous euh, toutes ces questions. Hein, euh, et euh, il y en a deux qui sont identifiées euh, sur euh, l'ABM versus d'autres stratégies. Donc euh, la question, c'est est-ce qu'on peut jumeler une stratégie d'ABM avec euh, d'autres approches une question de Mounia que je grouperai avec une question de Vincent qui dit et, « équid et du gros hacking ». Qui veut répondre à cette question euh, ben, Je garde la, de la parole, n'hésitez pas, euh, euh, mais… Euh, euh, chers collègues à intervenir. Bah, euh, oui, bien sûr, euh, je l'ai bien dit au départ, euh, on n'oppose pas euh, l'ABM à l'inbound. L'inbound hein, euh, va être peut-être conservé dans, comme une mécanique globale de communication très large sur sa marque, euh, euh, mais on est plus dans une démarche de communication et euh, l'ABM dans une démarche où on va être vraiment dans l'adressage euh, marketing commercial. Et le gros hacking peut même euh, faire partie un peu des leviers qu'on va activer. Euh, après, attention, lorsqu'on est un très grand compte et qu'on part sur de gros hacking, il y a des, quand même des enjeux euh, de compliance, notamment sur la data, l'adresse, voilà, il faut faire attention euh, aux techniques de gros hacking. Oui, ah, juste répondre, ou... ouais, je vais juste répondre peut-être euh, sur un point euh, entre l'in-band euh, qui est très associé à la, à la lead -gen. Par rapport à l'ABM qui est très associé à avoir des listes de comptes ciblés et mettre de l'énergie sur ces, sur ces comptes-là. Je vais donner un exemple où on, a, on avait un client qui s'appelle Mister Auto, euh, qui du coup a utilisé des, des technologies d'ABM pour viser une verticale qui était des garagistes. Mister Auto vend des pare-brises, vend des, des, euh, pas mal de pièces auto, et donc ils ont fait toute une campagne avec une pop-up sur leur site internet en temps réel. À chaque fois qu'il y a un garagiste qui venait sur le site, du coup, il leur faisait une promotion et grâce à ça, ils ont fait presque plus de 30% de ventes grâce à la technologie ADM et au reciblage temps réel sur le site Internet grâce à cette pop-up. Maintenant, ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils ont regardé l'ensemble des autres activités, sociétés qui sont venues sur le sur le site Internet, et ils sont aperçus qu'il y avait tout un pan qu'ils n'avaient pas vu, qui étaient des gens qui étaient dans tout ce qui était secteur du transport, euh, et donc euh, ils sont aperçus que ben ils pouvaient aussi cibler ces gens-là, donc qui étaient une autre cible que les garagistes, qui étaient les gens qui faisaient du, du, du transport euh, de euh, comme délever etc. Et donc ils ont fait aussi une campagne spécifique en retargeting euh, temps réel sur le site internet, sur cette campagne qui a aussi très bien marché. Donc on ne peut, il ne faut pas opposer les deux. ABM, c'est j'ai choisi ma cible et j'y vais à fond. Mais regardez aussi peut-être ceux qui viennent aussi sur le site internet, peut-être qu'il y a des cibles que vous n'avez pas vues et que vous devriez pouvoir retargeter. Après, pour répondre sur l'aspect gros hacking, nous avons beaucoup de, de gros hackers qui utilisent ce genre de technologie tout simplement en injectant dans Google Analytics euh, de la donnée euh, d'IP tracking et donc euh, comme celle de GetQuanty et donc en temps réel dans Google Analytics, ils ont quelles sont les dépenses qu'ils ont eues sur un média particulier puisque Google leur donne ça, mais aussi quelle est la cible qu'ils qu qu ont pu faire venir et donc en retargeting, c'est du gros hacking. Euh, ils créent une cible et un segment dans Google Analytics et donc dans AdWords qui leur permettre de recibler un ensemble de gens sur une verticale plus précise, sans rien avoir à faire, puisqu'ils utilisent déjà leurs outils existants de Growth Hacking, c'est-à-dire Google Analytics et AdWords, avec une donnée supplémentaire qui est qui est venue sur mon site Internet, quelle est la verticale, et donc qui est cible en temps réel. Et ça, ça marche aussi très, très bien. C'est une très, très bonne technique de Growth Hacking en termes de, de retargeting. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Euh, ben, on a réussi euh, à tenir… Euh, et à faire fonctionner ce forum ABM 100% online. Euh, c'était pas simple, vu qu'on était beaucoup d'intervenants à faire euh, intervenir et interagir avec vous. J'espère qu'on vous a euh, permis de partager avec vous euh, notre envie, notre passion autour de l'ABM. Euh, N'hésitez pas à prendre contact directement avec euh, nous. On va vous envoyer ce lien pour euh, aussi retrouver les éléments. Voilà, donc on a essayé de... Euh, merci la techno d'échanger de, de, de, avec autant de sincérité et euh, qu'en présentiel. J'espère qu'on a pu partager euh, ce moment avec vous. Voilà. Et donc, euh, merci à tous euh, de vous être connectés. Ça a fonctionné jusqu'au bout et on espère euh, garder le contact avec vous bientôt. Merci. Merci à tous. Au revoir.